me revoilà et j'ai pas lu vos commentaires parce que je viens de me rendre compte qu'ils sont bloqués ils sont désactivés je sais pas comment on fait mais je vous promets que bientôt vous pourrez mettre des commentaires oui je sais que vous, vous aurez pu me dire hey il faudrait faire des lives oui je ne peux pas faire de live parce que c'est pas une webcam que j'utilise là Alors, là je vais vous montrer un nouveau jeu le but c'est de tout aspirer et devenir le plus gros tournoi euh, trou noir. C'est trop bien. Mais il faut éviter de se faire manger aussi par les autres trous noirs. Alors moi je vous le dis, regardez, en deux secondes, je suis déjà assez gros. Donc moi pour jouer à ce jeu-là, c'est moi le vainqueur. Sauf si j'ai de la pub. Alors, ah, personne peut me manger. Alors, juste pour vous dire, c'est que si vous voulez vous le télécharger vous jouez avec des vrais gens pas avec des robots hop allez ouais, je te bouffe je te bouffe ouah j'ai j'ai gagné une note mais vite fait allez merci donne moi ton cœur oh merci hop euh... vous pouvez manger aussi les petits comme ça what comment c'est et aussi, ce jeu, il est vraiment bizarre. Juste si vous mangez les autres trous noirs, vous n'êtes pas, pas prêt de finir. Vous n'allez jamais. Euh, vous n'êtes pas prêt de gagner. Oui, parce qu'en fait, ça fait vous grandir. Vous faire grandir tout doucement. Et il reste une minute! Ah, mais avant je pouvais manger des maisons, comment j'étais fort, ce jeu. En plus il lag. Ah, oh, il est long. Non, non, non, non. Ne mange pas, reste chez moi. C'est tous les deux la vie qu'on veut. Reste chez moi, t'en vas pas. C'est tous les deux la vie qu'on voudrait voudrait reste chez moi on t'en va pas c'est tous les deux la vie qu'on voudrait t'en va pas pas pas reste chez moi c'est la vie qu'on voudrait et reste chez moi pour vivre ensemble ce sera tous les deux une bonne vie on s'amusera on jouera c'est tous les deux la vie qu'on voudrait. Rêve chez moi, t'en vas pas. C'est tous les deux la vie qu'on voudrait. Qu'on voudrait. T'en vas pas, tu veux t'amuser. Tous les deux c'est la vie qu'on voudrait. Pour s'amuser, pour s'entendre, c'est tous les deux qu'on voudrait faire. Mia miam miam miam miam miam, peux vous vous Je peux vous vous je peux vous bouffer, je peux vous avaler.